Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de ce mois d'avril, un très bel aspect avec le Soleil en Bélier. Hein, deuxième et troisième décan, mais alors surtout deuxième décan. Il y a une conjonction, hein, les amis, entre le Soleil et Jupiter, votre planète, qui est réputée chanceuse quand même. Hein, et là, vraiment, c'est un bon aspect, hein, c'est ce qu'on appelle un trigone. Donc, euh, il y a un transfert d'énergie hein, entre vous et euh, cette conjonction Soleil-Jupiter en bélier qui fait que vous allez certainement être à l'initiative de quelque chose ou qu'on va vous confier... Euh, un travail quelque chose où vous aurez à prendre des initiatives à avoir vous aurez l'autorité la compétence vous serez reconnu dans ce que vous faites on dit souvent avec jupiter qu'on a les honneurs qu'on a une vraiment une reconnaissance donc si vous voulez ça va être une période de... alors bon suivant votre date de naissance sera plus ou moins fort hein c'est pas du tout euh, garanti pour tout le monde que ce sera la même chose euh, heureusement hein, que vous vivez pas tous la même chose en même temps mais euh, bon vous le vivez euh, chacun différemment mais il y a quand même cette notion de fierté de soi euh, et, et, et d'esprit d'entreprise hein, xxl après le vin, avec le soleil en taureau, on sera plus dans le travail quotidien, dans les détails de ce que vous préparez, sur les questions d'organisation. Et alors, justement, dans votre vie quotidienne professionnelle, euh, Mercure va prendre relative importance parce qu'elle sera en taureau dans ce secteur du travail, du quotidien, et elle va euh, faire une boucle. Hein, euh, elle va rétrograder le 21, hein, donc euh, elle va quand même être directe une, une grande partie du mois. Et donc, si vous êtes du deuxième décan en particulier, parce que le premier décan, elle va passer très très vite, elle va s'arrêter et elle va rétrograder tout en étant euh, conjointe à Uranus. Il se passe quelque chose dans le domaine du travail ou de la vie quotidienne, où vous allez peut-être vous réorganiser complètement. C'était déjà dans l'air, hein, mais il y avait probablement pas de décision prise, c'était vraiment euh, un peu flou. Mais là, ça devient très précis et même vous allez vous focaliser là-dessus. Un hein. changement euh, dans les horaires changement dans les outils de travail, changement dans l'organisation de votre bureau, tout ça va être en question jusqu'à ce que euh, euh, Mercure reprenne une marche directe, et même encore plus loin, je pense que c'est autour du 15 du mois prochain qu'elle repart en marche directe, mais elle sera dans le premier décan, donc elle va pas atteindre euh, le deuxième décan et, et repasser sur Mercure, sur Uranus tout de suite. C'est donc quelque chose qui va être dans votre pensée, que vous allez d'abord organiser dans votre pensée et ensuite que vous allez mettre en action. Du côté cœur, alors on, on passe rapidement en début de mois, troisième des camps, Vénus est en taureau. Alors certes, elle est forte en taureau, elle est chez elle, mais bon, c'est votre secteur du quotidien alors peut-être que si vous êtes en couple c'est le moment de, de montrer vos sentiments euh, en étant aux petits soins pour l'autre en lui mettant des petits mots gentils euh, pour lui faut lui montrer que vous l'aimez mais euh, de manière discrète hein, en, en faisant des grandes déclarations euh, c'était donc ça pour le troisième décan eh bien, à partir du 11, Vénus va euh, occuper les Gémeaux, c'est-à-dire qu'elle va se trouver face à vous hein, et elle sera en bon aspect avec Pluton qui est elle-même en bon aspect avec vous. Donc, si vous êtes du tout début du signe, c'est euh, l'indice, à mon avis, d'une rencontre. Elle s'est peut-être déjà faite ou elle va se faire. Mais d'une rencontre qui peut compter, étant donné que euh, un bon aspect, une rencontre euh, qui se fait sous un bon aspect entre Vénus et Pluton a, a quelque chose de profond, des racines profondes, euh, souterraines. Vous pourriez avoir l'impression euh, si vous venez de vous rencontrer, avoir l'impression de vous connaître déjà, ou euh, vous, avez, vous aurez énormément de choses en commun, euh, partagerez énormément. Maintenant, si vous êtes déjà en couple, il, il se peut que quelque chose vienne renouveler, hein, euh, faire repartir la relation euh, de manière passionnée parfois. Hein. Le 1er, le 6, le 15, le 19 et le 29, voilà les meilleures journées de votre mois d'avril, soit pour euh, briller, hein, comme on l'a dit, euh, soit pour euh, être euh, à la tâche hein, et euh, faire preuve d'un petit peu de perfectionnisme.